C'est super bon ce que j'ai préparé. Thank you. Alors aujourd'hui on allait visiter le site de Maisonneuve qui est un héritage culturel, patrimoine de l'UNESCO. On a fait beaucoup de kilomètres là en scooter pour aller voir ça. Là on est dans le bus, le minibus qui nous emmène tout en haut, qui fait partie de la visite. C'est gratuit. Cham. Alors on ne connaît pas du tout, il y a un mélange vietnamien et indien pour tout ce qui est hindouisme. On a vu euh, des gens habillés comme la royauté de Cham. On a envie de découvrir, d'en savoir plus. Ils nous donne un avant-goût en fait et des temples d'Angkor. Oui, mais... Super citadelle à Hue. Cette citadelle impériale a été édifiée par 80 000 personnes au début du 19e siècle. Mais depuis 1945, elle a été très endommagée par la guerre du Vietnam. Et depuis 1975, les Vietnamiens ont reconstruit peu à peu. C'est pas fini, mais ce qu'on découvre est absolument grandiose et magnifique. Expédition, visite du parc aquatique abandonné de Hué, alors on trouve un chemin lui aussi abandonné mais un petit peu quand même utilisé par les gens comme nous qui veulent le voir, qui veulent le visiter. Nous sommes à la gare de Hue et on est accompagné en fait donc pour euh, cette expédition Train-Couchette avec la famille Malé que vous voyez là et leurs trois enfants. Eux nous accompagnent mais ils vont un petit peu plus loin en fait. Ils vont à Hanoï, nous on s'arrêtera à Imine. C'est parti pour l'expédition Train-Couchette. Voilà, okay, un okay, petit peu, un petit okay. peu, c'est lourd sinon. C'est quoi ça, Diane? Princesse timide, quand tu les touches, ça se referme. Merci.